C'est le moment des déclarations des députés. Le député de Kingston et des Îles. Merci, Monsieur le Président. Le 24 avril, quand on a demandé si un gouvernement conservateur tuerait le projet pilote de revenus garantis, ils ont dit non. On a hâte de voir les résultats. Ça a pris juste quelques semaines avant que les conservateurs se sont habitués à ne pas tenir leurs promesses à la population. Au cœur, le revenu minimum est le droit à l'autodétermination au-delà des la circonstances, et c'est une idée très importante. Les Ontariens et Ontariennes qui ont participé au projet pilote ont dit que ça a changé leur vie. Dave Chakouski qui a aimé vécu en pauvreté pendant des ans avant ce projet pilote. Et maintenant, il peut s'acheter des aliments frais et l'anxiété a été et Un autre, Joe DeSevisky, a dit que le revenu m'a donné la sécurité dont j'ai besoin pour soulager le stress de notre vie quotidienne. Mais je veux voir pourquoi ce gouvernement des quelques qui est juste pour quelques-uns. S'ils voulaient donner pouvoir à beaucoup de gens, y inclut les familles qui participent à ce projet de pilote, ils auraient un mandat court. Je rappelle député d'en face que le dernier, le dernier premier ministre a annuler un, un projet pilote sur revenus a été défait peu de temps après. Si vous réduisez les taxes pour les riches et réduisez l'appui aux pauvres, c'est clair qui vous appuie. Je demande à ce gouvernement de montrer, de montrer un peu de compassion de répondre à toutes vos promesses. Merci. déclaration de député, la députée de, député de Tobacco Lakeshore. Monsieur le Président, Tobacco euh, Lakeshore a une version de Mardi Gras euh, qui est lancée ce vendredi le 3 août juillet pendant la fin de semaine. Le Mardi Gras de Lakeshore euh, célébrera la 15e année et cette année sera mieux que jamais avant. Les visiteurs vont avoir l'occasion d'apprécier de, de la bonne musique en direct. Il y aura des bandes. 5440 54-40 sera la Recommer et Résolution 9. Le festival aura aussi beaucoup d'aliments euh, et aussi des, des choses pour les enfants et les adultes aussi. Et aucun carnaval est euh, plein sans avoir un jardin à bière. On va avoir de, euh, aussi des musiciens de rue et beaucoup d'autres choses. L'atmosphère et le parc et le bo bord du parc, c'est ce qui rend Etopico et un endroit où passer beaucoup de temps pendant l'été. Bien sûr, les grands événements sont rendus possibles par des organisations et, et l'implication de la communauté. J'aimerais remercier les organismes et les commanditaires. Venez au parc du Colonel Samuels. Et, et c'est pour tous les jeunes, pour tous les gens, les jeunes, les familles, les NG. La musique est incroyable, aussi bien que l'alimentation. On espère avoir un bon temps. On espère vous voir là. Merci, déclaration de député. La députée de Nicarbonne. Merci. Aujourd'hui, je veux parler des de questions de sécurité à ah, Darling dans ma circonscription de Nicarbonne. Ah, à L'école publique, la bibliothèque, le centre communautaire, l'arène sont d'un côté de l'autoroute 144 et les maisons où les gens habitent sont de l'autre côté de l'autoroute. Pour beaucoup d'années, des parents des résidents ont été préoccupés quant aux enfants doivent euh, traverser l'autoroute 144 pour aller à l'école ou aller jouer. On a contacté le ministère des Transports qui a fait une étude sur le, la trans, euh, le trafic et il a dit qu'il est un problème. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient faire une travail, une passerelle, mais trop de semaines sont passées, l'école va commencer, mais pas euh, de, de signes de cette, ce passage à piéton. Et donc, Mais les gens sont prêts à, à faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire euh, bloquer l'autoroute 144 la première journée d'école. Pourquoi il faut arriver à cela? Le ministère des Transports est d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils attendent la mort d'un enfant c'est trop un prix trop élevé de payer pour l'inaction. Ces retards ne seraient jamais tolérés nulle part. Et je dois pas être traité comme euh, un citoyen de deuxième classe parce que je vis dans le Nord. Monsieur le ministre, la sécurité de ces gens est là. Il faut construire un passage pour à Darlington pour, afin que les enfants reviennent à l'école et qu'on ait une tragédie. Déclaration de député, le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. C'est avec un cœur lourd que je rends hommage au conseil Mike Bolton de Milton qui est décédé lundi après une longue bataille contre le cancer. Le conseil Bolton a représenté son quartier fièrement et a rendu la vie meilleure pour beaucoup de gens de Milton. Et il était un, un Miltonien très fier, mais il a vu la ville grandir, mais beaucoup des gens qu'il a aidé à travailler pour rendre leur vie meilleure partout à Milton. C'était le propriétaire euh, d'un magasin où on coupait les cheveux. Il a connu beaucoup de gens. Et il a un vide qui est laissé dans le conseil municipal de Milton et il nous manquera beaucoup. Au nom de tous les collègues ici en Chambre, je veux prendre cette occasion pour envoyer les condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues conseillers municipaux. Merci. Déclaration la députée de Brampton Centre. Merci, c'est un grand plaisir de prendre la parole aujourd'hui et de reconnaître, en tant que première famille no caribienne. on va célébrer le, le patrimoine caribana, euh, caribien des Antilles avec Caribana. Les gens de partout au monde, plus de 2 millions vont venir à la ville pour euh, célébrer, danser avec Soka et danser. Mais n'oublions pas aussi qu'on célèbre le jour de l'émancipation et la caribane démontre qu'il y avait l'esclavage, que les gens dans les Antilles ont, ont ressenti l'émancipation et on veut reconnaître notre patrimoine entier. On aura des gens de Trinidad, de Tobago, Jamaïque, Saint de Grenade, de Guyane, comme moi je suis pour ceux qui célébreront et qui auront leur drapeau avec fierté. Et pendant cette longue fin de semaine, on va pouvoir, j'espère, célébrer la diversité des cultures qu'on a ici. Malheureusement, vu qu'il y a un mariage, et je suis très enthousiasmée de l'annoncer, ma cousine se marie à son fiancé. Donc, je ne pourrai pas danser avec mon drapeau, mais je ferai à la réception. Je veux les féliciter pour leur mariage et j'espère qu'ils seront très heureux Merci. Merci. Déclaration de député. La députée de Scarborough-Guildwood. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'aimerais euh, défendre les 4 000 personnes à Thunderbank, Lainson, Hamilton, Brantford et le comté de Brant et le milieu de famille à Scarborough et partout en Ontario qui reçoivent des soutiens du revenu du programme L Ontario l'Ontario Travail et du programme de soutien aux personnes handicapées qui sont touchées par euh, la décision du Premier ministre d'annuler le projet pilote sur le revenu minimum garanti et de limiter l'augmentation pour l'aide sociale. D'annuler ce projet pilote et de réduire l'augmentation prévue euh, des gens qui sont dans le programme l'Ontario travail et le POSPH euh, n'aide pas les gens, démontre qu'ils ne sont pas pour la population. Le gouvernement ne tient pas ses promesses en annulant un programme qui disait qu'ils allaient maintenir. Le gouvernement conservateur euh, fait reculer l'Ontario en ne pas tenant les promesses et en enlevant l'espoir des gens qui ont un faible revenu. La réduction de la pauvreté en Ontario ne fonctionne pas en réduisant les allocations pour les personnes les plus démunies et qui, dont ils ont besoin. Même le sénateur conservateur Youssef a dit que c'est une mauvaise erreur et qu'il est été, euh, il a honte d'être un conservateur. Le projet pilote, c'était un moyen d'avoir des données, d'avoir une occasion d'avoir des données, et le Premier ministre a détruit cette occasion. Les recherches démontrent que cela ne va pas et, et, et économiser de l'argent, et les gens seront dans des situations plus pauvres suite à cette annulation. Merci. Déclaration de député, la députée Declan-Lawrence. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, et il y a jusqu'à la place de l'intersection de Young Young, il y a l'aréna de hockey qui a vu beaucoup d'athlètes qui ont pris la glace, qui ont patiné sur la glace. Il y avait l'ancien euh, la personne nommée au palais de la Rénommée, Eric Lindros, et c'est dans ma situation de Eglinton Lawrence. Il y a un autre joueur de hockey professionnel qui est là. Si vous appelez l'arène, vous allez entendre un, un, une voix connue. Merci d'avoir téléphoné. À la maison, c'est-à-dire l'endroit où Tom Wilson est gagnant de la Coupe Stanley qui, qui a participé à l'équipe des capitales de Washington. Il a patiné là et mon fils Eric a joué avec Tom Wilson dans l'équipe double A de hockey ici en Ontario. Tom Wilson aura la Coupe Stanley cette fin de semaine chez nous et j'aimerais inviter tous les députés à à venir pour féliciter Tom Wilson et les champignons, euh, champions de la Coupe Stanley, les capitales de Washington. Déclaration de député, le député de oh, Timmons. Oh, Monsieur le Président, on va tous souvenir pendant la dernière élection, élection avant, quand il y avait le, le chef de l'opposition officielle, Monsieur Ford, qui a dit qu'il allait annuler la ceinture de verdure. Et il s'est rencontré avec des promoteurs immobiliers. Il a dit, ne vous en faites pas, ayez confiance en moi, on va se débarrasser de la ceinture de verdure. Et, et la ceinture verte. Et les gens ont rejeté parce que c'était une élection qui s'en venait. Et on savait que ce pas très populaire et que les gens voulaient protéger la ceinture verte. et Il a dit non, non, je ne vais pas le faire. Pas du tout. Et quelle est la réponse du gouvernement et du premier ministre on va euh, se débarrasser du conseil municipal. Si on peut réduire le nombre de conseils municipaux à, à l'hôtel de ville, c'est les promoteurs immobiliers qui vont contrôler ce qui se passe à l'hôtel de ville, pas la population. C'est de faire euh, la construction de la ceinture de verdure, c'est d'une façon sinistre. Je demande aux députés de se mentionner au premier ministre. C'est le premier ministre, excusez-moi, je pense que j'avais dit le premier ministre. Je dis, c'est clair que ce que le premier ministre fait, c'est pour attaquer la ceinture verte et d'avoir de, des nouvelles constructions sans l'implication des gens. C'est notre terre, c'est notre ville et le, la population doit être au centre de toutes les décisions. Et si le premier ministre non, je veux mettre mes amis là afin qu'on puisse construire dans la ceinture verte, c'est la mauvaise chose et nous ne sommes pas juste des poissons. Les des députés député du député de donne vers nord Merci, Monsieur le Président. C'est la première fois où je parle dans l'Assemblée législative en tant que député de Don vers North. nord C'est un honneur et un privilège, Monsieur le Président, que les résidents de donne vers North nord ont placé leur confiance en moi. Je veux remercier tous les bénévoles de ma campagne et je veux aussi remercier ma femme Chango et mon fils Heng de leur amour et soutien quand je commence cette nouvelle, ce nouveau poste. Mes concitoyens sont contents de voir que notre gouvernement pour la population a tenu ses promesses. On a des mesures législatives pour allumer le programme de plateforme et échange on a adopté des mesures législatives pour arrêter la grève postsecondaire la plus longue à l'Université York. Le conseil d'administration d'Adoran a démissionné et on s'est engagé à avoir des consultations publiques les plus longues. Quant au programme d'éducation scolaire euh, sexuelle plutôt à l'automne. Monsieur le Président, j'ai hâte de servir bien les résidents de Don nord en tant que député euh, de l'Assemblée législative et merci de me donner l'occasion d'intervenir en Chambre aujourd'hui. Member Déclaration de député, la députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Le 31 juillet a marqué le début des Jeux Olympiques spé spéciaux de 2018 à Antigonish en Nouvelle-Écosse et des milliers d'athlètes de, de, euh, se qualifieront pour aller à Abu Dhabi. L'équipe Ontario est l'équipe la, la plus grande. Et j'étais très content de recevoir une lettre de M. Glenn McDonough, le PDG de... Euh Jeux olympiques spéciaux Ontario, qui a souligné deux euh, athlètes qui vivent dans ma circonscription de cartes. Ellie Newburn ira dans la gymnastique rythmique et Christian Schofield de, de, à la natation. Je suis toujours content d'entendre la réussite des gens que dont j'ai le privilège de servir ici. Emily Byrne et Christian Schofield sont une inspiration à toute la collectivité et je suis très fier de les reprises qui nous représentent en tant que membres de l'équipe Ontario. Je veux leur souhaiter aussi bien que tous les athlètes de l'Ontario de grand succès. Peu importe le résultats, ce sont déjà des champions ici. J'ai hâte de rencontrer Emily Christian à leur retour et de les féliciter personnellement et protéger euh, et célébrer euh, leurs efforts. Merci. C'est la conclusion de la de députés. C'est la